placé sous un beau soleil de plomb et les Français en profitent malgré la menace d'une seconde vague du virus. Cela n'a d'ailleurs pas empêché l'émergence d'un nouveau gouvernement. Samuel Maquereau nage dorénavant en eau trouble avec la promotion de Gérard De Marlin au ministère de l'Intérieur. Ce dernier aurait prétillé sans consentement réciproque et une plainte lui pendrait au nez. Le récemment nommé ministre de la Justice aurait d'ailleurs annoncé que « Que voulez-vous La justice française a toujours aimé ferrer des gros poissons ». Astrologique, l'horoscope qui a des boules. C'est maintenant l'heure de notre rubrique pastrologique, présentée par notre prévoyant pastrologue, le docteur Jackimus. Bonjour docteur Jackimus. Et bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, la lecture dont les cartes d'autoroute ont mis à nu les prévisions pour nos signes vestimentaires. Et on commence tout de suite avec les bottes. Vous ne faites jamais rien au déboté. vous êtes bien trop sérieux à rester droit dans vos bottes. Et ça vous réussit à en avoir du foin plein les bottes, ce qui vous permet de vous offrir les services de « Mais d'un regard extérieur, les gens en ont plein les bottes de vous, en réalité vous êtes à côté de vos pompes et vous finirez à traîner vos guêtres. Et maintenant on met un coup de ceinture Vos fins de mois sont toujours difficiles, vous vous serrez la ceinture, donc avec vous-même et bretelles, vous ne prenez pas de risques. cela ne fait pas de vous un rapia pour autant. Les culottes Vous n'êtes pas gonflé, vous êtes bien culotté, mais au moins, on sait qui porte la culotte dans votre couple. Pour autant, évitez de trop marquer votre conjoint conjointe à la culotte à vouloir surveiller de trop près, vous pourriez en devenir parano. Restons au chaud avec les pullovers Il paraît qu'il faut trois moutons pour faire un pullover, et moi qui croyais qu'il ne savait pas tricoter. Vous vous prenez trop au sérieux pour vous soucier de ce que vous portez et vous mettez, disons, cette espèce de pull difforme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce pull n'est pas juste bleu. Il n'est ni turquoise. C'est un pull que l'on appelle céruléen. Je suppose que vous ignorez parfaitement qu'en 2002, Oscar de la Renta a repris les vestes militaires céruléennes, puis il s'est retrouvé dans un bac de liquidation d'une ridicule boutique de prêt-à-porter. Les chaussettes vous avez le moral dans les chaussettes, vous êtes souvent de mauvaise humeur parce que l'autre moitié de votre père est constamment portée disparue. Alors, pour votre morning routine, petit conseil. Vous buvez un jus de chaussettes un mauvais café, vous activez votre machine à laver, vous lui lancez ses chaussettes dépareillées et là elle hurle de joie qu'elle est autant libérée, délivrée qu'un elfe de maison car vous lui avez donné vos chaussettes. Et ça ce n'est pas de la daube, elle est devenue une machine à avaler les chaussettes bien sûr, mystère résolu, ça ne vous redonne pas le sourire, tant pis ben, ça vous fera un deuxième trou de chaussettes. Et c'est le tour des robes. Vous jugez tout ce que vous vous faites croire à une religion dont vous ne croyez vous-même plus du tout. Posez-vous les bonnes questions. On peut laver sa robe et non sa conscience. N'oubliez pas qu'avec du temps et de la patience, les feuilles du mûrier se transforment en robe de soie. Les cravates. Si les hommes ont des cravates, c'est pour indiquer la direction de leur cerveau. Vous vous faites passer pour quelqu'un qui est trop postère, mais vos pensées vous trahissent, vous avez l'air classe, mais rappelez-vous qu'une cravate propre attire inévitablement les aliments. Et oui, vous avez une tache de fraise sur votre cravate moche. Vous noyez vos chagrins en jetant des verres derrière la botte. Après tout, la cravate, c'est le passeport des cons. Un peu de soleil avec les tongs. Quand vous pensez à vous balader les pieds à l'air, vous vous enléchez les babines, vous êtes fétichiste, une bizarrerie comme une autre, vous n'êtes pas aussi fort que King Kong, quand on vous frappe dans votre tête ça fait ding-dong, vous n'êtes pas assez réfléchi pour jouer au mahjong, vous avez peur de l'avion, vous n'irez jamais à Hong Kong, mais vous avez quand même une qualité, vous déchirez tout au ping-pong. Les pyjamas Certaines personnes portent un pyjama Superman, Superman lui porte un pyjama Chuck Norris, et vous, vous portez un pyjama même la journée. Vous dormez comme une souche et vous vous endormez même debout. Attention à ne pas tomber de sommeil, vous pourriez abîmer vos rêves. Car c'est dans un pyjama qu'on retrouve les restes du rêve. Les strings. Chaque ligne d'écriture est un fil tendu entre la vie et la mort. Vous, le fil tendu est entre vos fesses. Détendez-vous, vous êtes tendu comme un string. Ok, votre ventre est barbouillé, mais c'est la constipation. Ça passera mangeons mieux. Au pire, ça frappe shit, une véritable œuvre d'art. Protégeons-nous avec les couvre-chefs. Vous êtes le cerveau de la bande, vous contrôlez et lisez les pensées de chaque personne sur laquelle vous vous posez, chapeau bas, vous le mangez rarement, votre chapeau, vous savez tout, donc vous ne vous trompez jamais, et ce contrairement à votre cousin, vous n'avez pas besoin de calculer le bonnet de ces dames, qui lui jettent souvent son bonnet par dessus les moulins, donc à force de braver la bienséance, ça lui attire des ennuis, et il se retrouve la tête près du bonnet, en colère, quoique vous deux c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, vous êtes présentés comme différents, mais en vrai vous êtes très similaires les chemises. Pour pouvoir réussir dans la vie, il est souvent nécessaire de mouiller sa chemise, et pourtant vous vous moquez de certains problèmes comme de votre première chemise, ça vous cause des soucis d'argent, vous y lissez votre chemise, mais vous savez relativiser car vous avez un meilleur ami avec qui vous êtes comme cul et chemise, vous faites souvent les 5 coups et avec lui à chanter et danser, vous la tombez votre chemise, et avec vous pas besoin d'une goutte d'alcool pour que vous vous amusiez sans chemise, sans pantalon. Et pour finir, les turlututus. tutu. Vous aimez la scène, la musique classique, vous êtes romantique, mais vous perdez de votre superbe. Votre orgueil vous perdra. Les danseuses et danseurs de l'opéra vous délaissent petit à petit pour des tenues plus modernes. Mais rassurez-vous, selon la tradition, le Congrès mondial des bagues s'est terminé par un bal costumé. Cette année, les hommes étaient en boubou et les femmes en tutu. Merci docteur Jekimus pour ses prévisions en mitouflante. Tout de suite, c'est la météo de Mourad Marais. Un gros nuage noir s'immisce dans vos têtes, vos yeux envoient des éclairs de colère, vous n'êtes pas satisfait de la situation de la face du monde. Mais au fond de vous, le soleil brille encore, alors gardez espoir, après la pluie vient le beau temps, pour peu qu'on s'y intéresse vraiment.